Pour enregistrer ce document en format ODT, qui est le format de base de LibreOffice ou OpenOffice, je vais dans Fichier, Enregistrer sous, je vais sur le bureau et donc il me suffit de faire Enregistrer. Si je vais voir sur le bureau, ici, nous avons bien l'exercice en format ODT. Pour l'avoir format doc je vais dans enregistrer sous et là je peux taper doc une autre façon de faire est d'aller dans les types de fichiers et de sélectionner le format doc pour word 97 2000 xp 2003 et je clique sur enregistrer j'ai un message qui me qui m'indique en fait il s'agit d'un format propriétaire, et je valide tout de même, et donc j'ai mon document en .doc ici. Pour l'enregistrer en format PDF, il suffit de cliquer sur cette icône « Export direct au format PDF » et d'enregistrer. Je vois donc le document ici qui apparaît en PDF.